Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la gueule On veut gagner. On va tous nous montrer qui on est. Ensemble, on est. yu GX, nouvelle génération. Coucou Facebook, c'était Rémi Roman à l'appareil. Voilà, je vous fais une petite vidéo comme ça, tranquille, euh, tranquille ou pilou. Euh, parce que j'ai du temps. Là, voilà, je suis en arrêt de travail. Euh, c'était pour vous dire que je commence à mettre en vente des cartes Yu-Gi-Oh sur Facebook donc de mon trade binder parce que sinon euh, euh, vous, vous allez me dire oui euh, voilà euh, c'est ça patati patata donc je cote TCG Market, j'ai un compte TCG Market j'ai un compte Paypal voilà donc bien sûr je ne fais pas payer les frais de transport parce que vous imaginez euh, une petite boîte comme ça, ça vaut euh, entre 3 et 5 euros. Ça dépend des postes. Donc, je ne fais pas payer des frais de transport. Euh, bien sûr, je fais que pour la France pour le moment. Parce qu'après, euh, en, en Angleterre ou dans les autres pays, je ne sais pas. Je ne me suis pas renseigné. Donc, euh, voilà. Donc, euh, voilà. Mais euh, je, pourquoi je me ferai des escrocs alors que je peux pas être plus honnête que ça Voilà. Je si c'est je vous donne un exemple, il s'est passé si il y a quelques mois une histoire avec un avec un de mes abonnés malheureusement qui, qui n'est plus abonné parce que il, il m'a escroqué voilà. J'avais fait une ouverture à, de booster voilà. J'avais sorti une carte Dragon Irene, je m'en souviens. Et quand elle était sortie, elle était à 50 euros. Elle était à 50 euros. Et j'ai bien dit par échange, j'ai bien dit par échange, bien sûr, donc, euh, est, voilà, j'ai bien dit par échange, je n'ai pas dit que je lui vendais, j'ai dit, bien dit par échange, eh ben, j'espère que tu vas me faire un bon échange, parce que cette carte Dragon Iran, elle vaut quand même 50 euros. Voilà. Au bout de quelques mois, on va dire 3-4 mois, euh, toujours rien, toujours rien aussi. Donc, euh, je recontacte la personne et elle me dit, elle me dit tout simplement, elle a en valait pas 50, elle a elle en valé 25. On a regardé te, sur TCG Market, à l'époque, on a regardé, on a regardé sur, pendant le live, qui était à 50 euros, et après le live, oui, elle était à 25, 3-4 mois après, oui. Mais, voilà, il a essayé de discuter avec nous et il, il avait tort et il, il m'a arnaqué, voilà tout simplement. Donc du coup, je l'ai bloqué sur euh, je l'ai bloqué sur euh, sur Facebook. Donc vous devez le connaître, vous devez le connaître. C'est Valentin Vermignon, voilà tout simplement. Sachez qu'il qu arnaque les gens. Moi je moi je, je, je, quand, quand je le enfin on avait fait plusieurs échanges comme ça là, on avait fait plusieurs échanges. Et je le défendais. Et aujourd'hui, j'arrête de le défendre. Parce que, euh, avec le coup qu'il m'a fait, c'était une, une bonne connaissance, C'était une bonne connaissance, euh, voilà. Et que le coup qu'il m'a fait, eh ben voilà. Donc, j'arrête de le défendre. Après, euh, comme me dites que je suis un escroc, euh, excusez-moi, mais je suis quand même youtubeur, Donc, euh, je. D'accord, je ne vais pas dire que j'ai 1000 abonnés, que je suis riche, patati patata, non. J'ai que 157 abonnés. J'ai que 10 personnes max qui viennent à mes lives. Mais je me dois d'être droit. Droit et respectueux. Donc quand on me dit, t'es encore là, espèce d'escroc. Excusez-moi, mais il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait pour être traité d'escroc Voilà. Donc sur ce Facebook, je vous laisse. Donc, je vous dis juste que je commence à vendre mes, mes, mes les cartes du Tradebinder que je code TCG Market, euh, sur Facebook. Si vous avez un problème avec moi, venez me le dire en direct. Sinon, n'essayez pas de me le faire en, en mode caché comme la personne qui m'a mis tout à l'heure sur Facebook. Parce que oui, j'ai Facebook sur mon PC, mais j'ai Facebook aussi sur mon téléphone. Et vu que j'ai beaucoup de temps, eh ben, je regarde les commentaires. Sauf que la personne, elle m'a mis un commentaire que je peux pas voir. Donc, je lui parler Là, ai, je vais juste parlé en... par Messenger. Et on va voir s'il va me répondre. Voilà, tout simplement. Donc, sur ce Facebook, je vous laisse. Je vous dis à plus. Donc, j'ai pas encore reçu euh, les deux petits colis que j'attends dultra jeu. Parce que normalement, je dois faire un live ce week-end avec les deux colis que j'ai commandés euh, ce mois-ci. Je n'ai pas encore reçu. Donc, voilà. Donc Je ne sais pas si je vais faire un live. Je ne sais pas. Peut-être que je ferai un petit live des conades ou quelque chose comme ça. Samedi après-midi, dimanche après-midi, je ne sais pas. Où, où on pourra parler de tout. Voilà, euh, voilà, où, où vous me poserez vos questions et moi, je répondrai. Voilà, tout simplement. Sachez que ma chaîne YouTube, c'est la Team Astral Yu-Gi-Oh. Donc, je fais du contenu Yu-Gi-Oh. Je fais du contenu Pokémon Go. Et voilà. Donc, je filme pas, je me filme pas en train de jouer à Pokémon Go, mais je fais des diaporamas de Pokémon Go, donc, de Pokémon et d'arène. Parce que oui, je joue à Pokémon Go. Sur la chanson que j'ai écrite et qui a été, qui a été mise en musique par une ancienne connaissance aussi, et j'ai les droits d'auteur dessus. D'accord? Donc, sur ce Facebook, je vous laisse. Je vous dis à plus. Et je vous souhaite une excellente journée. Et j'espère que je n'aurai plus jamais de messages comme quoi je suis un escroc.